Salut la pixie army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour parler du coup du Roi Lion, un live action euh, dont je vais parler assez librement dans le sens où tout le monde connaît l'histoire du Roi Lion je pense et il n'y a pas réellement d'ajout par rapport à la version film d'animation donc je vais me permettre de parler assez librement euh, ça devrait me permettre aussi de développer un petit peu plus mon avis vous allez voir qu'il est très tranché. Juste un petit mot sur ce décor-ci hein, puisque comme vous pouvez le voir ce n'est pas mon décor habituel, on est sur de l'ultra minimalisme, je viens de déménager donc mon décor est en cours de préparation. Je ne veux pas vous spoiler euh, le décor, je voudrais vraiment commencer à faire des vidéos une fois que je vous aurai fait mon room tour et comme c'est pas prêt, bah du coup euh, bah, je tourne cette vidéo dans mon canapé voilà, j'espère que le son sera pas trop mauvais j'espère que l'image sera pas trop mauvaise bref, donc aujourd'hui on va parler du Roi Lion le Roi Lion c'était un live action que j'attendais avec grande impatience pour la simple et bonne raison que euh, pour moi il y a beaucoup de choses à faire avec le Roi Lion live, je m'attendais notamment à avoir euh, Nala qui soit beaucoup plus développée la voix originale de Nala c'est Beyoncé, donc je me disais engage Beyoncé pour faire une voix c'est que il va y avoir des chansons additionnelles, elle va être badass et tout et puis c'est une vraie tendance de Disney je trouve le fait d'avoir des personnages féminins qui voilà s'assument c'est bon le girl power etc et surtout euh, pour moi Scar c'est vraiment un méchant qui est très cérébral, très intelligent et je m'attendais du coup à avoir toute sa backstory qui serait développée, j'imaginais déjà euh, des flashbacks de son enfance avec Mufasa, euh, de pourquoi est-ce qu'une haine aussi féroce est née, euh, pourquoi est-ce qu'il tient tant à être le nouveau roi, peut-être, euh, je sais pas, les différences de traitement qu'il y a pu avoir entre les deux frères. Bref, j'en attendais vraiment des tonnes et des tonnes. Et euh, bah, je me disais quand même que sur le plan visuel, ça allait être très beau, d'autant plus que c'est Jeanne Favreau qui s'occupe du coup euh, du roi Lion, et il s'était notamment occupé également du livre de la jungle. C'est vraiment un film que j'avais adoré, que ce soit sur le plan visuel ou même au niveau de du retravail qu'il y avait eu. Alors l'histoire n'est pas foncièrement différente de l'original, mais il y a des ajouts qui sont très très bien faits. Euh, tous les personnages, je trouve, sont, ont une part d'ombre, de mystère. Je pense notamment à Cherkan, euh, mais également à Ka, donc je me disais « Ah ouais, ça m'a envoyé du pâté pour ce cas. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a différents types de live-action, et d'ailleurs je vais en parler dans une vidéo qui sera dédiée, puisque vous avez été plusieurs à me le demander. Euh, mais là, on est vraiment sur le type de live action qui va être copié-collé du film original. Je parlais avec un ami de Disney Central Plaza qui me disait qu'il y avait 15 minutes de rajouté par rapport à l'original. S'il y a vraiment eu 15 minutes de rajouté, croyez-moi, les ajouts qui sont faits sont vraiment mais infimes et n'ont pas de réelle incidence. Je pense notamment à une scène en particulier euh, qui m'a passablement saoulée. C'est la scène où Rafiki se rend que Simba est vivant qui est différente en fait euh, de, de la scène d'animation et qui est beaucoup beaucoup beaucoup plus lente et c'est vraiment une scène où je me suis mais ennuyée comme un rat mort. en fait ce qui m'a dérangé, c'est que je trouve que c'est super important qu'un film live Disney ressemble euh, à la version animée, qu'ils soient en concordance, mais si c'est pour refaire exactement la même chose et juste nous faire une proposition visuelle différente, je vois vraiment pas l'intérêt, vous voyez. Les dialogues sont copiés au mot près, les chansons, c'est pareil, euh, les scènes sont tellement pareilles, en fait, que j'ai l'impression de revoir le même film, et donc il n'y a aucun challenge, aucun, aucun intérêt à mes yeux de voir ce film. Et c'est quelque chose qui m'embête, parce que, j'en attendais vraiment beaucoup, je me disais que ça allait quand même être une proposition qui pouvait être intéressante. Certes sur le plan esthétique, il y a vraiment un effort qui a été fait dans le sens où vous avez l'impression d'être vraiment dans la savane, dans la jungle et de voir l'histoire se dérouler sous vos yeux, maintenant c'est pas non plus fou. Je dois reconnaître par contre qu'il y a quelques changements qui ont été faits vis-à-vis -vis de l'humour des personnages, je pense notamment à Timon et Pumba, euh, qui sont vraiment drôles, en tout cas dans la version originale. Et euh, sans vous spoiler, il y a euh, toute une partie sur Be Or Guest euh, que j'ai trouvé vraiment très très bien faite et qui m'a fait hurler de rire, voilà. Donc... C'était le petit moment un peu sympa. En fait, le parti pris qui a été fait par les équipes, c'est vraiment d'être dans du réalisme, mais vraiment du réalisme pur, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune dose de fantaisie et le problème c'est que ça marche pas sur certains moments du film, je pense notamment à je voudrais déjà être le roi. Euh, en même temps je comprends que ce soit vraiment difficile, si jamais tu veux pas faire quelque chose d'ultra fantaisiste avec euh, des animaux qui chantent, je comprends que ce soit un petit peu difficile et l'idée qui a été faite pour remplacer est logique euh, par rapport à la narration de l'histoire. mais d'un autre côté moi ça m'a énormément dérangée parce que bah, ça marche pas quoi, on s'ennuie pendant cette séquence, elle est trop linéaire, enfin moi je n'ai pas vu le film euh, en version française. Je je voulais m'épargner de Jamel Debbouze. Je supporte plus de Jamel Debbouze en doubleur. Je suis désolée, Disney, mais voilà, je ne peux pas. Et euh, en VO, honnêtement, les voix sont très bonnes. Par contre, j'adore Beyoncé. Vraiment, je l'adore. Mais je trouve que sa voix parlée pour Nala est trop vieille par rapport au personnage. Surtout que l'acteur qu'ils ont choisi pour faire la voix de Simba une voix beaucoup plus jeune. Ça colle pas. Sorry, Queenie. Et dans la version française, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté les voix pour les chansons. Je me suis dit, au moins, j'aurais peut-être un petit aperçu. Je trouve qu'honnêtement, Jamel Debuss se débrouille pas si mal que ça sur la partie chantée, honnêtement je m'attendais pas à ça, ça aurait pu être largement pire, par contre le mec qui fait Pumba c'est une catastrophe, enfin pour moi Pumba c'est un personnage qui a une grosse voix qui chante très bien et là pour moi le mec il chante faux, alors je sais pas je sais pas qui est ce doubleur, je suis désolée mais mais non mais pour moi ça fonctionne pas du tout Anne là en voix chantée par contre pour Nala va très bien, Ryan Ben City du coup j'ai pas, pas écouté et par contre en version française j'aime beaucoup la version de Je voudrais déjà être le roi les, les voix ont quelque chose d'un peu groovy et je trouve que ça, ça va pour plutôt pas mal, si vous supportez plus vous non plus de Jamel Debout, je vous conseille de fuir la version française <rire> et c'est sûr que vous verrez vraiment le décalage par rapport à la version euh, de votre enfance, parce que les voix ne correspondent pas exactement, donc soyez prêtes il y a quand même quelque chose que je dois souligner c'est que comme je vous le disais, visuellement c'est magnifique, j'ai rien à redire là-dessus et euh, j'ai eu la chance de tester, euh, enfin de voir le film en avant-première en étant invitée par Disney, mais dans des salles qui sont spécifiques, c'est-à-dire que j'étais pas sur mon siège comme ça. Euh, j'étais allongée en fait. Dans la salle, il y avait des moments où vraiment, je trouvais qu'on était vraiment embarqués. Je ne sais pas si c'était de l'académie, je crois que c'était une salle Dolby. Donc, euh, j'ai jamais fait d'Imax ni quoi que ce soit, c'était ma première expérience. Et en fait, c'est vrai que... Euh, sur ce genre de paysage etc ça collait vachement bien et notamment sur la scène où vous avez donc du coup tous les gnous qui descendent, je crois que c'est des gnous ou des buffles bref euh, qui courent et donc où t'as Simba qui se fait courser et puis bah, à la mort de Nufasa, hein, spoiler alert et bah pendant ce moment là en fait j'avais des tremblements au niveau de la tête et, et je trouve que j'étais vraiment embarquée, je me sentais vraiment une émotion dans cette scène-là. Et si du coup vous décidez d'aller le voir au cinéma, je vous conseille de tenter ce genre d'expérience parce que ça peut vraiment apporter quelque chose euh, à votre visionnage. On connaît déjà l'histoire par cœur. pour moi c'est pas spécialement plus poignant ou mieux fait que l'original très loin de là donc si vous avez envie de le tenter je vous conseillerais euh, du coup de partir vers ce genre de proposition. certes c'est plus cher mais au moins ça vous permet de rentabiliser votre séance ciné et si vous avez détesté comme moi tout du long et eh ben ça vous permet de, de vous dire ah bah ouais ok d'accord j'ai pas adoré ma, ma séance mais au moins <rire> au moins j'ai testé quelque chose de différent et et voilà, j'ai expérimenté jusqu'au bout. En tout cas, moi je sais que je n'irai pas revoir ce film, c'est très rare. Généralement, je vais revoir quasiment tous les films Disney pour les présenter à mes proches, échanger avec eux parce que j'aime bien avoir des avis. Là honnêtement, je m'infligerai pas ça une deuxième fois. Et je pense que le seul film que j'ai détesté autant de tous les films live Disney que j'ai pu voir sur ces 5 dernières années, c'est un raccourci dans le temps, c'est pour vous dire. Donc euh, voilà, pour moi c'est un énorme flop. Ça me fait de la peine parce que vraiment j'aurais aimé apprécier ce film... Mais là, là, ça ne va pas du tout, enfin, je suis hyper déçue. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, c'est un film que vous attendiez ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires également si vous allez aller le voir ou pas. Si vous l'avez déjà vu, donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça ferait super plaisir d'échanger avec vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime bisous bisous bisous et alors euh, en cette post générique je me suis dit que j'allais rester dans le thème du roi lion et vous parler un petit peu de la saison euh, du roi lion à Disneyland Paris puisque j'y suis allée deux fois la semaine dernière <rire> et du coup donc j'ai pu faire un petit peu tout, j'ai pas fait la matadance euh, que j'ai hâte de faire, je vous montrerai sur Instagram si jamais je le fais j'ai eu un énorme coup de cœur pour le jungle jive, je trouve que c'est dynamique, il y a plein de surprises le show est ponctué euh, de moments forts, les voix sont incroyables les costumes sont très beaux, les chars sont magnifiques l'explosion le, de couleurs à la fin c'est vraiment génial, ça correspond bien à l'été et j'adore écouter cette chanson en boucle en ce moment. Je suis un peu plus mitigée sur les rythmes de la terre, c'est un spectacle que j'aime beaucoup parce que je le trouve magnifique je trouve que les voix sont très belles, je trouve que les décors sont très jolis, la scénographie aussi j'ai pas aimé Je voudrais déjà être le roi par contre décidément j'ai vraiment un problème avec cette chanson, ce qui me pose problème c'est le fait que pour moi ça correspond pas forcément à un spectacle Disney, Disneyland mais plutôt un spectacle Mogador, comédie musicale etc, euh, j'adorerais voir une version longue un jour, si le Mogador veut reprendre ce show euh, j'adorerais, mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça puisque j'avais réussi à pas me spoil et du coup j'étais un petit peu déçue sur le coup mais j'ai hâte de le revoir et je pense que je serais émerveillée, j'aurais paillettes dans les yeux parce qu'il y a eu des moments où vraiment ma mâchoire se décrochait tellement euh, les, les voix m'ont enivré. En tout cas voilà ma piste servie, je vous fais plein de bisous. <musique>